La France Insoumise soutient la désolidarisation de l'AAH des revenus du conjoint. C'est une mesure qui figure à notre programme « L'Avenir en commun » depuis 2017. Après qu'elle soit passée au Sénat grâce à une mobilisation initiée par les personnes concernées, il faut que le gouvernement la mette à l'ordre du jour et qu'elle soit votée par l'Assemblée nationale.